Dans cette vidéo, nous allons voir les cinq types de coachs. Et ça, c'est une confusion qui empêche beaucoup de coachs de se lancer, de se déployer, d'assumer pleinement leur identité. Le premier type de coach, c'est ce qu'on va appeler les coachs professionnels. Okay c'est des écoles qui ont décidé d'appeler les coachs certifiés des coachs professionnels euh, pour différencier des autres coachs. Hein, euh, c'est un peu maladroit, je trouve, comme mot, parce que ça voudrait dire que les autres ne sont pas forcément professionnels. Et c'est ce que moi je vais appeler des coach-coach. En gros, leur pratique, ça va être de coacher les gens, de ne pas donner de conseils, euh, quoi que ce soit. C'est juste t'écouter, poser des questions. Et euh, voilà, c'est une forme très euh, pure du coaching. Euh, après, peut-être, je vous explique euh, ce que je pense de chacun des formats. Okay je vous présente d'abord les, les différents formats. Puis, vous avez le coach. Et Du coup, typiquement, le coach-coach va intervenir en entreprise. Puis, on a le coach-formateur. Le coach-formateur, c'est celui qui te t'enseigne des choses, qui te transfère aussi de l'information. Typiquement, c'est ce que la plupart des business coach, des coachs comme moi, faisons notamment quand on fait des programmes de groupe. C'est-à-dire qu'on va vous donner un accès à une plateforme de vidéos que vous allez pouvoir regarder où vous aurez toute la théorie et comme ça, quand on fait les sessions de coaching, bah c'est plus efficace parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche et on n'a pas à expliquer euh, ce qu'est euh, certains concepts. Évidemment, quand on débute et qu'on fait du coaching en 1 à 1, ça peut être efficace durant des sessions d'une heure, une heure trente de prendre du temps d'expliquer. Et du coup, voilà, c'est du coaching comme le coaching avant, sauf qu'on prend quand même du temps pour transférer, pour enseigner certaines données, certaines théories, certaines euh, idées, concepts qui méritent le temps euh, d'être enseigné parce que sinon, euh, à un moment donné, oui, mais je comprends pas ça, je comprends pas ça. C'est important d'apprendre. Donc, il y a le coach formateur et typiquement, ben, on va le retrouver chez des, des business coachs. Et puis, on a aussi des coachs thérapeutes. Okay Là aussi, je vous donne un exemple assez euh, courant, c'est les naturopathes. C'est-à-dire que vous avez... Vous êtes thérapeute, vous êtes même psychologue ou autre type de thérapie. Donc, vous allez apporter toute une méthodologie, mais vous n'allez la, pas l'apporter en mode fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça, mais en mode on t'écoute, on te questionne. Et on va aller chercher niveau mindset émotionnel plutôt que juste te dire fais-ci, fais-ça, mange-ci, mange-ça. Donc, ça, c'est un autre type de coach, de coach. Donc, on a le coach professionnel, le coach formateur, le coach thérapeute. On a le coach consultant slash coach. Euh, conseiller. Ce coach-là va venir en mode expert, en mode quasiment mentor, hein, on pourrait presque appeler ce type de coaching le mentor et vous dire ok, de mon expérience, de tous les clients que j'ai accompagnés, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et ça c'est euh, très efficace. Par exemple, bah, c'est ce que vous allez retrouver dans du coaching sportif. Un coach sportif c'est ça, c'est qu'il a de l'expérience, il va vous dire fais ça, ça, ça, ça, mais il va quand même prendre le temps idéalement de vous écouter, de comprendre l'aspect émotionnel, l'aspect mindset de, votre, euh, de, de vos échecs, de vos blocages, de vos obstacles. Okay? Donc, c'est... Voilà, on fait ci, fait ça, mais je suis quand même à l'écoute et je suis à l'écoute. Puis le dernier type de coaching, c'est euh, le coach freelance, le coach qui va être dans du done for you, dans de la mise en place de certaines choses. Moi, par exemple, à un moment donné, je me suis fait coacher. Euh, en business et du coup il y avait un coach qui me coachait mais pour mettre en place la publicité pour éviter que je suis là en mode ok cool merci mais bon maintenant euh, je vais pas le faire en fait je te dis oui oui mais je vais pas le faire et ben il avait un service où j'allais après euh, bénéficier de, du travail de son agence mais ça pourrait ça aurait pu être lui-même hein, pour m'aider à mettre en place de la publicité et donc là on est dans du coaching freelance alors maintenant, je vous avais dit, ce n'était pas prévu, mais est-ce que j'ai un avis à vous donner sur les différents, de coach, différents styles de coaching Pour moi, je vais peut-être faire grincer des dents et, et je l'assume, le coaching professionnel, le coaching coaching, va être apprécié que dans un certain cadre très restrictif et souvent c'est en entreprise. Okay et même là, je pense que ça a des limites, mais... Euh, voilà, gardez-le en, en tête quand vous allez travailler avec des particuliers. Rarement, ça va suffire de juste faire du coaching. Et je vous invite à comprendre que le coaching, c'est un outil. Ce n'est pas tellement un métier. Votre métier, à la limite, c'est que vous êtes un entrepreneur. Vous êtes là pour apporter des solutions à des problèmes. Le coaching, c'est un des outils de votre boîte à outils pour coacher. Et du coup, si vous avez comme autre outil de la formation, du consulting, du freelance et, ou que vous êtes thérapeute, ce serait juste dommage d'utiliser qu'un seul outil pour réparer euh, entre guillemets hein, une voiture euh, alors que vous avez tout plein d'outils. C'est juste dommage. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve de pragmatisme. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que est-ce que vous voulez pratiquer votre métier en mode puriste ou est-ce que vous voulez le pratiquer en tant que pragmatique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à moins que vous soyez salarié, en tant qu'entrepreneur vous avez besoin de pragmatisme. Qu'est-ce qui se passe si demain, vous avez des prospects qui veulent travailler avec vous, mais qui veulent des conseils et qui veulent peut-être que vous fassiez des choses avec elles Vous dites non, non, moi, je suis juste coach, je fais juste ça comme ça. Vous allez passer à côté de clients et c'est dommage en fait. Pourquoi Parce que d'une, vous pourrez gagner de l'argent tout en apportant de la valeur sans aller en contradiction avec vos valeurs. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous irez en contradiction avec vos valeurs en donnant des conseils par exemple et en faisant euh, de la prestation. Et puis… Et puis Beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce qu'est le coaching. Donc, si vous lui dites, je suis juste coach, coach, bon, euh, moi, il y a quelqu'un d'autre là qui me dit, euh, je lui paye euh, moins cher que toi et il va tout me faire. Pourquoi je travaillerai avec toi alors que l'autre va tout faire à ma place Il ben, y a plein d'avantages. Donc, si vous lui vendez une prestation de coaching slash euh, freelance, vous allez pouvoir aussi l'aider à travailler sur son mindset. Okay le coaching est puissant parce que on est là pour travailler en profondeur. Mais sauf que… On vend ce que les gens veulent et on donne ce dont ils ont besoin. Rares sont les personnes qui disent ouais non là j'arrive pas à perdre du poids parce que c'est à cause de, de mon mindset, de mon enfance. Non, les gens veulent certaines choses, ok peut-être une méthode, mais en lui vendant cette méthode et du coaching parce qu'il ça j'ai pas non plus de, de de mentir sur sa prestation, hein. Eh ben on va l'amener à réfléchir. Waouh, je pensais que tu allais juste me donner des conseils sur comment euh, moins manger, mieux manger et euh, faire plus de sport. Mais en fait, c'est hyper profond là, le travail qu'on fait, c'est hyper précieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à euh, consulter le quiz qu'on a euh, mis en dessous de cette vidéo. C'est un quiz qui vous permet en tant que coach et donc euh, coach slash tout ce que je vous ai présenté de voir quelles sont les prochaines actions pour vous. Est-ce que vous devriez créer du contenu, faire un lancement, faire des webinaires, faire des tunnels de vente Bref, en fonction de votre situation, il y a une action qui est plus pertinente que d'autres. Et si vous perdez à faire des actions qui ne sont pas pertinentes, vous allez bosser, vous allez être productif, mais vous n'aurez pas de résultat. Donc, ce quiz est fait pour vous aider à ce niveau-là. Donc, hâte que vous le découvriez en dessous de cette vidéo. À très bientôt.